On a affaire à un, à un sujet qu'on qu pourrait qualifier d'intérêt général, hein, puisque la, la protection... Euh Antibiotiques, ça fait partie de, des panels de solutions dont on dispose pour protéger notre santé. Et là, on voit bien que sur fonds de lobbying, et on parle souvent des lobbies quand on parle des politiques européennes, sur fonds de lobbying et labos vétérinaires, on voit bien qu'il euh, y a une volonté de, de, de préférer euh, servir l'intérêt de ceux qui proposent ces molécules antibiotiques en usage vétérinaire que l'intérêt commun. Et ça va très loin, c'est-à-dire que mon collègue Martin O'Sling, euh, qui est à l'origine euh, de ce projet d'objection, euh, et, et même menacé de mort donc ça, ça prend des proportions assez incroyables et donc on voit un peu ce qui peut se passer avec les lobbies qu'on qu a l'habitude d'observer un peu dans dans le fonctionnement de cette union européenne mais il faut qu'on résiste et c'est ce qu'on va faire